Pourquoi monter une SCI Quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à la détention en direct C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti La SCI ou Société Civile Immobilière est une forme juridique qui est très connue et très appréciée des investisseurs immobiliers et ce depuis des années. Dans cette vidéo, je vais voir si vous devez, oui ou non, faire une SCI. quels sont les avantages et les inconvénients. Je m'appelle Manuel Ravier, je suis cofondateur de la société Investissement Locatif. Chaque année, mon équipe et moi-même accompagnons des centaines d'investisseurs dans une quinzaine de zones géographiques en France, dans des projets très rentables. Je suis également investisseur à titre particulier avec plus de 60 lots en détention et justement en détention à travers des sociétés civiles immobilières ou en détention en direct. Je vais donc pouvoir vous parler de mon expérience et de mon expertise dans cette vidéo de manière à ce que vous puissiez faire les bons choix sur oui ou non, monter une SCI et on va voir ça tout de suite. Avant de parler de SCI, je vais vous dire en quelques mots ce qui se passe quand on détient et quand on achète un bien immobilier parce que c'est peut-être pas forcément clair pour toi qui me regarde. Comment ça se passe quand j'achète un bien immobilier Soit j'achète ce qu'on appelle en direct, c'est-à-dire que c'est une détention en direct, soit j'achète seul, soit j'achète en indivision et tout simplement c'est mon nom qui va être sur l'acte de vente et le bien va être ma propriété directe. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tous les revenus locatifs qui vont être générés par la mise en location de ce bien vont être imposés en fonction d'une fiscalité de particulier et donc soit avec les revenus fonciers si c'est une location nue, soit avec des revenus dits BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, si je fais de la location meublée de type LMNP ou LMP. Donc ça, c'est pour ce qui s'applique à la location en direct. Si tu souhaites plus d'informations sur la fiscalité euh, quand on détient un bien en direct, eh bien, je t'invite à regarder un petit peu plus haut et à cliquer sur le lien puisque j'ai fait de la, des vidéos sur le sujet notamment du LMNP, loueur meublé non professionnel au réel, puisque tu le sais, euh, c'est un régime que je recommande tout particulièrement. Maintenant, dans le deuxième cas, si tu souhaites acheter un bien à travers une société, pourquoi est-ce que déjà tu ferais ça Quand le faire euh, Et surtout, bah, comment ça se passe dans les faits quand on crée une société civile immobilière. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la fiscalité des entreprises auxquelles sont soumises les SCI à on va le voir juste après, eh bien est plus intéressante aujourd'hui, en tout cas va dans le sens de la baisse, alors que la fiscalité des particuliers va plutôt dans le sens de l'alourdissement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a un gouvernement, on a une présidence de la République qui a la volonté de favoriser l'économie et donc de favoriser les entreprises. Et quand on dit favoriser les entreprises, elle va aller alléger l'impôt sur les sociétés, puisque tu le sais peut-être, mais à la base, l'impôt sur les sociétés en France était de 33%. On parlait régulièrement d'une imposition sur les bénéfices des entreprises de 33%. Et que le président Emmanuel Macron a décidé au cours de son quinquennat, donc, de faire baisser cette fiscalité pour finir autour de 25% autour de 2022. Et donc il a la volonté d'aller dans un montant qui est assez élevé et qui n'était pas forcément compétitif au niveau international de 33% d'impôts sur les sociétés, donc l'impôt sur le bénéfice, à un niveau beaucoup plus bas de 25% au terme de son, de son quinquennat. Alors pourquoi je te parle de ça et tu te dis, mais là tu me parles d'entreprise, mais moi ce que je veux créer c'est une SCI, donc Société Civile Immobilière, qui va détenir de l'immobilier mais qui n'aura pas vocation à être justement une entreprise. Et bien si je te parle de ça, c'est parce qu'en matière de SCI, il y a deux types de fiscalité possibles, soit la fiscalité dite à l'impôt sur le revenu, donc c'est une fiscalité qui est transparente, c'est une société civile qui va être transparente fiscalement, concrètement tu vas être imposé dans les revenus fonciers, comme si tu détenais en direct de l'immobilier loué en location nue. Et tu vas avoir de l'autre côté la SCI qui va choisir l'option de l'impôt sur les sociétés. Et justement, si je t'en parle, c'est parce que eh bien moi, c'est le régime que je recommande dans 90% des cas. Et qui va être le régime où, en fait, la SCI va fonctionner un petit peu comme une entreprise. Elle va être soumise à l'impôt sur les sociétés, comme vont l'être les sociétés commerciales qui sont en vigueur en France aujourd'hui. Pourquoi c'est intéressant Parce que d'un côté avec la détention en direct, tu détiens des biens, tu es fiscalisé sur ton impôt sur le revenu. De l'autre côté, tu vas détenir des biens et tu vas être fiscalisé à l'impôt sur les sociétés si tu choisis cette option. Ce qui fait qu'en fait, l'État va dire qu'il y a une différence entre ton patrimoine d'un côté, donc le patrimoine de ce que tu détiens en direct, ton patrimoine personnel, et de l'autre côté, le patrimoine des sociétés civiles à l'IS qui va être un patrimoine différent. Donc c'est une entité juridique différente qui détient son propre patrimoine, qui a ses propres revenus et qui paye son propre impôt sur ses bénéfices chaque année. Pourquoi c'est favorable Parce que tu le, comme on l'a vu au tout début de cette vidéo, l'État cherche à alléger la fiscalité des entreprises et l'impôt sur les sociétés, il faut savoir qu'il y a deux types d'impôts. On parlait d'un impôt à 33% qui va être ramené à 25% au terme du quinquennat de M. Macron euh, mais également ce qui est intéressant à savoir c'est qu'il y a un palier en fait où jusqu'à 38 250 euros de bénéfices et eh bien tu ne seras fiscalisé qu'à 15% d'impôt sur les sociétés. Pourquoi c'est intéressant Parce que dans la fiscalité des sociétés civiles immobilières à l'impôt sur les sociétés eh bien tu vas pouvoir pratiquer des amortissements, mettre en face des charges et donc alors, tu vas être à fiscaliser sur le bénéfice qui va rester à la fin de l'année et pendant des années ton bénéfice grâce au jeu de l'amortissement déficit des charges que tu vas avoir sur ce projet là va être ramené à zéro. Donc petit à petit il va augmenter en fonction de, de l'arrêt de ces amortissements justement amortissement du bien, amortissement des travaux, amortissement des meubles, et au fur et à mesure que tu vas amortir moins de choses au fur et à mesure des années, ton bénéfice va augmenter petit à petit et donc tu vas commencer à payer de l'impôt sur les sociétés. Pourquoi est-ce que je recommande et dans quel cas je recommande d'investir à travers des sociétés civiles immobilières à l'IS plutôt qu'au LMNP réel puisque tu le sais le régime LMNP réel donc de la détention en direct ou en indivision est un régime qui est très favorable pour l'investisseur immobilier. Eh bien déjà parce que la SCI-LIS va avoir plus de visibilité dans la durée. On l'a vu, quand on regarde les grandes tendances fiscales, il y a des sujets, il y a des sujets sur l'allocation meublée, il y a des sujets sur le, le, la fameuse réforme CAP 2022, des rapports qui sont émis par des entités de l'État qui donnent des tendances fiscales à des, des horizons plus ou moins long terme et on n'a pas forcément de visibilité et ce ne sont que des recommandations pour l'État qui va les appliquer ou pas dans les années à venir. En tout cas, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, ce que je peux te dire aujourd'hui, eh c'est que l'État est dans une grande tendance d'allègement et de recherche de compétitivité sur les entreprises, ce qui n'est pas forcément le cas sur les patrimoines particuliers puisque l'État a un budget en fait à boucler en fin d'année. Donc, ils ne vont pas pouvoir favoriser à la fois d'un côté les entreprises et de l'autre côté les particuliers. Donc, ils doivent choisir des chevals un cheval de bataille et ce cheval de bataille pour l'instant c'est les entreprises ce qui fait que si vous investissez à travers la fiscalité bah, des sociétés vous êtes peut-être plus à l'abri dans une tendance favorable en terme en termes de fiscalité. Un autre intérêt donc de créer une SCI pour détenir votre immobilier c'est la protection du patrimoine personnel des associés concrètement vous détenez votre immobilier à travers une société donc vous mettez en fait une barrière juridique de protection la limite bien sûr à ça, c'est que souvent la banque qui n'est pas dupe voit que derrière une SI, il va y avoir des associés personnes physiques et donc va aller chercher la caution personnelle des associés. Elle va souvent réclamer cette notion. Néanmoins, c'est quand même des patrimoines qui sont séparés et donc vous pouvez créer de l'étanchéité. Imaginez par exemple que vous êtes restaurateur, vous avez donc un restaurant qui fonctionne bien, vous générez des bénéfices et bien plutôt que de vous les distribuer et de supporter une fiscalité à titre personnel sur les bénéfices qui peut être lourde, vous allez les injecter à travers donc, une SCI que vous détenez donc euh, concrètement, conjointement. donc Je m'explique, euh, vous créez donc euh, soit une holding, soit votre restaurant, votre société commerciale du restaurant détient une SCI. Et donc, elle va pouvoir, en apport, en compte courant d'associés, prêter de l'argent qui sera remboursé quand vous le souhaitez euh, à votre restaurant et donc faire un apport qui va être considérable sans passer par la case fiscalité personnelle, ce qui va vous permettre de développer beaucoup plus rapidement un patrimoine parce que l'apport mobilisable sera nettement plus important. Enfin, le dernier avantage à posséder de l'immobilier à travers des SCI, c'est la transmission. Tu le sais, tu investis pour toi, mais tu investis aussi peut-être pour tes enfants. Et euh, transmettre son patrimoine, c'est quelque chose auquel tous les investisseurs sont confrontés un jour. Voilà, donc l'idée euh, c'est quoi C'est que transmettre des parts de SCI, ça permet eh bien, de peut-être euh, donner des parts égales à chacun de tes enfants, si tu as plusieurs enfants, ou également d'éviter de la fiscalité et de faire des montages peut-être plus complexes de démembrement de parts que tu pourras faire en consultant bien sûr toujours ton notaire qui est le meilleur conseiller sur cet aspect là. Enfin euh, créer une SCI, ce n'est pas que des avantages c'est aussi des contraintes. Des contraintes de coût déjà parce que il y a un formalisme juridique à respecter à la création on parle souvent de coûts de création qui peuvent être entre 1 et 3 000 euros selon ce que vous faites en termes de création de SCI et selon la complexité des statuts. Attention, je te mets en garde si tu récupères des statuts de SCI sur Internet. Ils ne sont pas forcément adaptés à ta situation personnelle, à ce que tu veux faire avec ton immobilier et donc il peut y avoir des erreurs dedans. Donc méfie-toi et passe plutôt par un notaire qui sera le meilleur conseiller dans cette situation. Créer une SCI, c'est également des coûts de comptabilité annuelle puisque tu devras faire des bilans, des comptes de résultats. Donc c'est à prendre en compte. Je t'invite bien sûr à faire tes calculs là-dessus parce que ça peut, surtout si tu détiens des biens de petite valeur ça peut entacher grandement ta rentabilité. Je suis persuadé que cette vidéo pourra te conseiller si tu souhaites créer une SCI Société Civile Immobilière plutôt que détenir des biens en direct. Moi, c'est quelque chose que j'utilise dans ma vie d'investisseur de tous les jours, mais je n'ai pas que des CI. J'aime bien personnellement conseiller aux investisseurs qui souhaitent accélérer d'avoir et des biens en direct et des biens détenus à travers des CI, selon le type de détention que tu veux et selon tes objectifs. Je t'invite à prendre contact avec mon équipe si tu souhaites aller plus loin, développer un patrimoine rentable, à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like et me poser tes questions dans les commentaires. J'y répondrai personnellement. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux conseils, dans de nouvelles vidéos. Ciao